Genèse, chapitre 10, verset 1er Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshach et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodadim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille et selon leurs nations. Les fils de Cam furent Cush, Mithraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raima et Sapteka. Les fils de Raima, Seba et Dedan. Cuche engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit « comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel ». Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, réobot ir, Kalak et Récène, entre Ninive et Kalak, c'est la grande ville. Mithraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Lébaïm, les Naphtuïm, les Patrusim, les Kalushim, d'où sont sortis les Philistins, et les Kaphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Gébusiens, les Tamoriens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérard, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Amda et de Tseboïm jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cam, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays et selon leur nation. » Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber et frère de Japhet l'aîné. Les fils de Sem furent Elam, Assur, Apachad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Utz, Hul, Gheter et Mash. Apachad engendra Shélak et Shélak engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Peleg parce que de son temps la terre fut partagée et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shelef, Atzarmavet, Jerak, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Seba, Ophir, Avila et Jobab. Tous cela furent fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Meshah, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, Selon leur langue, selon leur pays et selon leur nation, telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération et selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge.